Alors, peine des faunes, c'est l'histoire d'une lignée de femmes qu'on va suivre sur cinq générations. Et il va se passer un drame dans cette famille. L'une d'entre elles va mourir dans des circonstances vraiment tragiques. Et on suit chacune de ces héroïnes face à à la violence qui s'est produite, quelles solutions elles vont essayer de dégager, euh, et comment chacune va essayer de s'épanouir, de s'émanciper dans, dans sa trajectoire de vie. Donc euh, le roman commence avec une héroïne, Rebecca. On est en 1986 à Arusha, la capitale tanzanienne, qui est une ville aux mille couleurs aussi, un pays aux mille facettes, avec tout ce brassage culturel très particulier cette histoire politique très forte après les indépendances africaines. Et on suit euh, Rebecca, sa fille, et ses petites filles au fur et à mesure où elles vont être contraintes euh, de partir à cause euh, eh bien, de, de, de la violence qui les pousse à s'exiler, ou bien euh, au fur et à mesure où elles vont faire des choix pour s'établir quelque part et essayer de fonder euh, une vie, un foyer. Et euh, cette, cette ce retour dans un passé très très proche et cette anticipation, un petit peu cette projection dans un futur très très proche, en fait fait qu'on a une sorte de présent élargi sur ces cinq générations. On a vraiment l'impression d'être en présence continue de toutes ces générations en même temps. Et presque tous les personnages d'ailleurs se sont connus, vus, parlés. Un fauneur, c'est un tueur des faunes. Et les faunes, c'est une expression qu'utilise la matriarche de cette lignée de femmes pour parler de tous les êtres vivants, dont les êtres humains. On a souvent tendance à diviser euh, l'espèce le, humaine et le reste du vivant, les autres animaux. Eh bien, euh, ces femmes ont un rapport très particulier aux autres, aux autres êtres vivants. Elles ne considèrent pas qu'il y ait une discontinuité entre elles et le reste de ce qui vit, qui respire et qui a une mère comme dit Rebecca, euh, une des héroïnes. Et donc euh, les fauneurs, ça va être les héritiers du monde d'aujourd'hui qui refusent euh, de, de laisser partir leurs habitudes, qui refusent que ça change euh, dans une société euh, future euh, très très proche où euh, l'urgence climatique a poussé euh, la plupart des gens à changer de comportement, par exemple alimentaire. La force de vie, elle vient des femmes dans ce texte. Euh, ce sont elles qui élaborent des solutions, qui élaborent des propositions pour qu'un futur soit possible. Et elles associent, tous ces personnages associent euh, le sort de, de, de leur féminité, la condition féminine, d'une certaine façon à la condition du reste du vivant, et notamment animal. Euh, on retrouve ça, bien entendu, euh, même dans, dans le sens commun, enfin, cette idée qu'on va animaliser l'être qu'on infériorise. Et là, en fait, il y a une, un parallélisme entre le corps féminin et le corps animal, en ce qu'ils sont brutalisés, en ce qu'ils sont utilisés, euh, tués, battus, et ainsi de suite. Et cette, cette sorte de. De, de jonction qui se fait euh, par l'expérience traumatique, en fait, va devenir aussi le point de départ d'une solution euh, pour le futur, pour ces femmes qui vont essayer d'élaborer une autre façon de transmettre euh, la vie qui va permettre euh, d'éradiquer la violence. Euh, le roman est né très très vite euh, dans mon esprit, quelques heures après que j'ai terminé d'écrire le premier manuscrit de mon premier roman. Et c'est le personnage de Gina, une des héroïnes qu'on va retrouver euh, donc, euh, dans cette lignée de femmes, euh, qui s'est invitée euh, de manière assez brutale, <rire> d'ailleurs, dans mon esprit. Et elle avait absolument besoin, euh, un besoin urgent de s'exprimer et de, de dire, de dire cette, cette, cette expérience très dure. Et. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé l'écriture de ce roman véritablement, euh, je, je dis souvent le lendemain, mais parce qu'en fait, il était minuit passé, quelques heures après avoir terminé La, la mer Noire dans les Grands Lacs. Et il m'a accompagnée jusqu'à jusqu l'hiver dernier.